Donc, avant de commencer dans le sujet, une petite une chose intéressante, c'est de se poser la question, c'est quoi une autorisation Une autorisation, c'est quoi C'est généralement un accès, ça caractérise un accès à une ressource. Et généralement, c'est composé de différents éléments, différents, qu'on appelle dimensions. La plupart les plus connues sont ce qu'on appelle les dimension fonctionnalité métier et le rôle logique. Il y en a souvent pour, enfin, on peut des fois avoir une troisième dimension qui est en fait la dimension donnée, quand on veut vraiment avoir un niveau d'accès très très très très fin. Mais là on va se concentrer sur le niveau, le, les deux dimensions les plus courantes, qui sont la fonctionnalité métier et le rôle business. Donc, généralement, comment ça se représente On a un tableau à deux dimensions, on a les fonctionnalités métiers qu'on peut voir, donc là des fonctionnalités pour dire des messages, ou agir sur des messages. On a à droite des rôles logiques, donc anonymes, basique, admin. Et on voit les différents accès. Si on prend la combinaison en fait d'une fonctionnalité et d'un rôle logique, ça donne une autorisation. Si par contre on prend la liste des fonctionnalités combinée à la liste des rôles logiques, ça donne la matrice d'autorisation. Donc ça je pense que c'est une chose que vous connaissez. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a des problèmes d'autorisation sur notre application Qu'est-ce qui peut se passer comme problème bah, typiquement, l'accès, le problème direct, c'est un accès illégal à la ressource, que ce soit en écriture, en modification ou en suppression. Donc, si on se concentre là, exemple, sur le cas d'une lecture, je vous laisse imaginer un peu ce que ça peut représenter. Genre, si on accède à vos comptes, si on accède à vos conversations téléphoniques, ou vos SMS, ou vos comptes Facebook, ou différents comptes. Je vous laisse un peu imaginer le malaise. Ou ne serait-ce que votre, euh, votre dossier médical si n'importe qui peut y avoir accès en dehors d'un médecin, je vous laisse imaginer un petit peu le, les, les conséquences que ça peut avoir. Souvent aussi, ce qui peut arriver, c'est que quand on a un gros problème d'autorisation au niveau de, qui est assez sur, sur des gros volumes d'informations, on arrive à un élément qui s'appelle un data breach ». En gros, qu'est-ce que c'est que ce terme savant? Enfin, Patrice n'a pas très, ça si savant que ça, mais c'est en fait quand on a des données qui sont un peu dans la nature et qui sont en volume conséquent et qui sont à la vue de tous ou alors d'un public euh, non attendu. Donc, pourquoi est-ce que, enfin déjà, est-ce que ça arrive souvent les problèmes d'autorisation ben, Suffisamment pour que le WASP Top 10 dans, son, dans sa version 2017 en fait, le mette en cinquième position. Donc, c'est quelque part, euh, c'est qu'il y en a quand même pas mal, puisque le WASP Top 10 euh, récolte, récolte des statistiques, euh, est basé sur des statistiques qui sont faites au niveau mondial. Donc, pour que ça arrive en 5e position, c'est quand même quelque chose d'assez courant. Et à droite, vous voyez un petit peu un graphique, en fait, une information qui date de mars 2018, qui est concernant les hôpitaux, là, américains, parce que j'ai cherché l'équivalent pour les hôpitaux européens, j'ai eu du mal à trouver, enfin, je n'ai pas trouvé d'informations à ce sujet, donc là. Mais pour les hôpitaux américains, il s'avère qu'en fait, en mars 2018, la plupart des incidents de sécurité qu'ils ont eus étaient dus à des problèmes d'autorisation. Et là, on parle d'hôpitaux, donc je vous laisse imaginer chez eux ce que c'est qu'un problème d'autorisation quand ils ont un accès frauduleux. On voit un peu le malaise. Maintenant, on peut se poser la question de savoir pourquoi ça arrive souvent. Et ça peut, ça peut se comprendre, pas, ça, ça s'explique plutôt pas mal. Ben, typiquement, il est très compliqué d'arriver à définir une matrice d'autorisation qui est stable dans le temps. Pourquoi ben, Parce que généralement, une application, elle évolue, encore heureux. Donc il y a, une, il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées, l'équipe, elle change. Euh, généralement, ben, on n'a pas trop le temps de documenter ce qui se passe et euh, on a des nouveaux rôles qui popent un peu de partout, on doit implémenter des choses dans l'urgence, donc c'est normal que cette matrice d'autorisation elle évolue un petit peu à différentes vitesses. Le deuxième point qui, est, euh, qui cause aussi de, des problèmes, enfin qui est aussi la source des, des problèmes d'autorisation, c'est que les outils en fait, d'audit et de, de vérification au niveau de, de type de sécurité, notamment comme les scanners de vulnérabilité, les web application firewall, les IDS, en fait, toutes, ces, toutes ces petites bottes magiques, mais en fait elles ne, pour elles les autorisations, elles ne savent pas ce que c'est. Pour elles en fait le flux qu'elles voient passer, il est légitime. Qu'est-ce qu'on entend par légitime C'est-à-dire que il n'y a pas d'élément malveillant dedans. C'est un une requête HTTP. C'est un flux réseau tout à fait légitime. Donc, pour eux, savoir que la requête vient de Dominique ou la requête vient de Stéphane, la seule chose qui change et que la requête est légitime, sachant que les deux requêtes qui changent, c'est juste un 1, un 2, un 3, un 4 un, un, ou une petite chaîne en hexadécimal. Pour elles, il n'y a pas d'élément de, malicieux dedans. D'autant plus que ces dispositifs-là sont souvent en amont des applications ou au niveau d'un réseau, ce qui font qu'en fait, ils ne connaissent pas votre application d'un point de vue business. Une des autres raisons, c'est aussi que les tests d'autorisation sont faits la plupart du temps dans des phases de tests fonctionnels. Généralement, avant que l'application soit mise en production, il y a une phase de tests fonctionnels où vous réunissez une équipe de testeurs fonctionnels qui vont tester l'application pendant X temps, donc ils vont faire toutes les vérifications, des fois ils vont regarder si les autorisations sont correctes, quelques fois, et euh, ben, ils ne peuvent pas, euh, généralement mobiliser ces personnes-là, ça prend du temps, et on ne peut pas non plus euh, les mobiliser tout le temps, parce que ça, ça, ça demande du temps, de la planification, et vous voyez, vous voyez de quoi je parle. Et D'autant plus que tester les autorisations, ben, toutes les combinaisons de la matrice d'autorisation, ça prend du temps, ça ne se fait pas en deux minutes, et c'est surtout mentalement très fatigant de vraiment tester toutes ces combinaisons. Et d'autant plus, je vous laisse imaginer, si vous faites ça, si chez vous vous faites de l'intégration continue ou du déploiement continu, où vous déployez encore plus souvent toutes les semaines en production ou toutes les trois semaines, je vous laisse imaginer de mobiliser ces gens toutes les trois semaines au niveau planning, c'est même plus du Tetris, c'est niveau supérieur. Pourquoi aussi les, les problèmes d'autorisation arrivent souvent C'est qu'avec le temps, L'application évolue. Donc, en fait, la matrice d'autorisation qui avait été formalisée à un instant T, la plupart du temps dans un document Excel, ben, elle se désynchronise de, so de sa véritable implémentation. Parce qu'on implémente l'autorisation, on rajoute un rôle dans la base de données, on ne met pas à jour la doc, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas envie d'éditer le, le doc sur le SharePoint, parce qu'on n'a pas de wiki ou autre. Et donc notamment dans les phases de maintenance où ben, on a un ticket, on nous dit « voilà, tu as deux heures pour faire ça en place, mais on n'a pas prévu le fait de mettre à jour la doc ou de, de, de vérifier que si autorisations était correcte. » Donc là, tout ça se désynchronise, Donc, ce qui fait qu'on euh, arrive à une désynchronisation. Et deux, une, un autre élément, c'est qu'on on ne peut pas en fait fournir rapidement une représentation de cette matrice d'autorisation de manière à jour à, à un auditeur hein, de sécurité, interne ou externe, dans un format qui lui permette vraiment d'avoir l'information dans le sens où il la prendrait Parce qu'un architecte ne regarde pas une masque d'autorisation d'un de de même angle qu'un auditeur sécurité, que l'est un RSSI par exemple. Ça, c'est la tête d'un testeur fonctionnel quand vous lui demandez de tester l'application. Les corps derrière étant en fait toutes les, toutes les combinaisons qu'il a testées. Donc, généralement, il est un peu énervé parce qu'il est fatigué, sans lui dit tu vois ce que tu as fait, tu recommences à zéro ». Il est un peu énervé sont plusieurs donc généralement voilà donc vous allez me dire comment on peut éviter ça ben on peut se baser sur sur l'auto sur l'automatisation l'idée c'est quoi c'est de tester ça de manière complètement automatisée de manière à détecter les, les, les, la désynchronisation et les problèmes d'implémentation de, de, par rapport à d'autorisation le plus rapidement possible. Le deuxième point, c'est de tester toutes les combinaisons à chaque fois qu'on teste la matrice d'autorisation, de tester vraiment toutes les, toutes les combinaisons, ne pas, ne pas passer à côté. Un autre point, c'est aussi d'être capable de générer une représentation de la matrice d'autorisation selon en fait, la personne qui va le lire. Donc, avec, euh, on, que ce soit un RSSI ou autre, on peut, on, ou un auditeur, on peut lui générer une représentation qui, qui, qui va l'aider dans son travail. Un autre point intéressant, c'est que la matrice d'autorisation devient un asset du projet, donc automatiquement, ça elle devient en fait. Elle est, elle est, elle est gérée avec le code, historisée dans, dans le SCM, donc automatiquement, on va pouvoir backtracer toute modification qui a été faite sur elle, et ça va nous permettre également de, via cette automatisation, de pouvoir en fait gagner du temps. En, dans, dans les tests qu'on va faire, et surtout de, de réduire le, le, le, le risque d'erreur humaine durant les tests. Parce que je vous laisse imaginer un testeur fonctionnel qui teste toutes les autorisations si jamais il le fait, euh, même si comme des défaut, c'est tout à fait humain, il peut pas, ça peut arriver qu'il qu qu rate une combinaison. Donc vous allez me dire, Dom, es bien gentil, tu nous parles de tout ça, avec ta, tout ça mais comment tu, vas, comment tu comptes t'y prendre pour euh, résoudre ce truc-là On y vient. Donc, le contexte. L'approche que je vais vous présenter, en fait, c'est basé sur une application qui expose une API REST. Mais les concepts que je vais vous montrer sont applicables à d'autres applications. L'application REST en question utilise des, des, des tokens JWT pour euh, maintenir l'authentification. Vous allez me dire pourquoi j'ai choisi cette topologie d'application. Honnêtement, c'est parce que c'est la, la topologie d'application que je rencontre le plus souvent. Plus souvent. Ces deux dernières années, j'ai quasiment vu que des applications SPE avec, un, avec des API REST derrière. Donc, je me dis que c'est c'est que ça doit être beaucoup utilisé. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme, euh, comme axe pour arriver à cette automatisation ben, On va en fait représenter la matrice d'autorisation dans un fichier pivot de manière à nous permettre en fait, de dériver les différentes représentations, que ce soit HTML, Excel ou autre. Les quatre tests qu'on va, qu va utiliser vont se baser sur en fait, cette matrice d'autorisation comme source d'entrée pour savoir qu'est-ce qu'il faut tester comment il faut le tester. On va bien sûr utiliser des technologies standard. Et, euh, que ce soit en termes d'API de test ou de framework, et surtout de manière à pouvoir s'intégrer avec les plateformes d'intégration continue et à générer un rapport qui, qui rentre dans les standards que vous utilisez. On ne va pas réinventer la roue, il y a déjà tout, tout ce qu'il faut dans un projet pour faire ça. Donc, comment on va faire ça On aura notre fichier pivot, on va avoir ce fichier pivot qui va permettre de générer les représentations, qui sont en fait l'HTML, Excel ou autre, on va avoir des tests, des cas de tests qui, sont, qui seront en fait des cas de tests fonctionnels mais orientés sécurité, euh, qui vont en fait prendre cette, ce fichier de matrice d'autorisation, ce fichier pivot pour le manger et en fait savoir quest ce qu'il doit tester et comment, comment les services sont censés se comporter. De là, les cas de tests en fait vont générer des rapports, de, des rapports de tests qui nous permettront de prouver que notre matrice d'autorisation elle est, elle est synchronisée par rapport à comment elle devrait être. En gros, ce qui est dans le code, c'est bien ce qui est censé être ou alors il y a des choses dans le code qui ne sont pas par rapport à ce qui devrait être. En termes de technologie, qu'est-ce qu'on met dessus Rien de nouveau sous le soleil. J'ai pris le XML comme le fichier pivot, je sais que ce n'est pas le format le plus sexy de la planète, ce n'est pas le, le format hype en ce moment, mais ça fait le boulot, ça permet de bien documenter les choses, ça permet de le standardiser avec une XSD, ça permet d'être XSL de le générer, après on peut prendre le format qu'on veut. Moi j'ai pris XML, mais c'est parce que c'est plus pratique pour documenter. Ensuite les tests, ça va être des tests unit pour la. Le framework utilisé, ce seront en fait des tests implémentés sous forme de tests unitaires, mais qui seront exécutés dans une phase d'intégration avec une vision de sécurité. Tout ça sera piloté par Maven, Gradle, ça marche aussi. Et euh, les rapports vont être des rapports de tests d'Unit. Du Donc tout ça rentre complètement en standard avec ce que vous utilisez actuellement. Et ces rapports de tests nous serviront à prouver vraiment qu'on peut, euh, globalement, que tout est en phase. Donc, à quoi ressemble le fichier pivot En fait, mon fichier pivot, il a trois, euh, trois types de tags. Le premier, c'est les rôles. On va définir dedans tous les rôles que l'application contient. C'est-à-dire vraiment tous les rôles, admin, basique, euh, anonyme, vraiment tous les rôles utilisés par l'application, les rôles logiques, en fait. Le deuxième, le deuxième tag va contenir tous les services d'API. Avec, pour chaque service, bah, les méthodes qui peuvent être appelées, le code retour HTTP qui est censé être retourné si jamais l'accès est autorisé, également dans le cas où l'accès n'est pas autorisé. Le troisième tag, service testing, va être utilisé pour fournir de la data pour le, pour comment, pour, de manière à comment on peut appeler les services. De manière à pouvoir dire, voilà, quand tu veux appeler ce service-là, tu peux lui fournir ce subset d'informations pour faire un appel valide d'un point de vue technique. Parce que nous, ce qu'on cherche à tester, c'est les autorisations, pas que le service fait bien le boulot, d'un point de vue fonctionnel. Ça, c'est d'autres types de tests qui le font. Nous, on veut juste tester que si jamais, quand tu es, es mini user, tu l'appelles, tu es censé te prendre un 200, bah, que ça fait le travail. Donc si on prend un exemple de matérialisation, bah, typiquement, moi, dans mes, dans mes rôles, j'ai mes, mes trois rôles qui sont matérialisés, anonyme, basique et admin. Dans mes services, j'ai, euh, en fait, pour chaque service, son URI, enfin, son URI les, les rôles qui sont censés pouvoir y accéder, la méthode qui doit être utilisée, et le code retour dans le cas d'un accès autorisé et dans le cas d'un accès, en fait, non autorisé. Le... Un fichier d'exemple, de, enfin, au niveau de la une partie d'exemple, au niveau des, des données de test, là, ça permet de spécifier pour chaque service, en fait, le, les données que je dois lui fournir, que ce soit un paramètre en URL, euh, une requête, une requête euh, JSON dans le body, ou rien du tout. Voilà, ça permet vraiment de savoir comment je peux faire un appel valide et de tout avoir au même endroit. Le, au niveau des tests unitaires, ils vont être matérialisés de la façon suivante. On va avoir un cas de test. Par point de vue. Qu'est-ce que c'est un point de vue Un point de vue, c'est on va se mettre dans la peau d'une personne qui a un rôle donné. Par exemple, un point de vue, ça va être le point de vue d'un user anonyme, le point de vue d'un user admin et le point de vue d'un user basique. Donc on va avoir un cas de test par point de vue, de manière à pouvoir dé détecter le, tous les problèmes d'accès qu'on a par rapport à un, un rôle un logique et donc un point de vue, de manière à pouvoir savoir, ok, dans ce test-là, quand j'ai testé un accès avec un user anonyme, j'ai pu, pu accéder à ce service, donc pour la correction c'est plus simple parce que ça me permet de savoir quel service est impacté et ça me permet de savoir également quel rôle est, quel rôle est mal configuré. Parce que si vous avez une matrice où il y a 25 rôles logiques et il y a, il y a, 5, il y a 50 services, c'est super sympa d'arriver à savoir laquelle combinaison qui ne marche pas. Quoi. Enfin, Qui marche et qui ne devrait pas marcher. Donc si on regarde le test, dans le premier cas c'est un test anonyme, donc j'appelle mon, mon service, c que je fais mon test avec mon point de vue et de là je regarde si j'ai des erreurs. Dans mon deuxième cas, je forge un token d'authentification avec le rôle attendu, j'appelle le service et je fais le même travail. Si je fais maintenant une exécution avec le, un test run qui fonctionne bien, donc là je lance mes tests, là typiquement ça se passe bien, il me dit que ma matrice est complètement synchronisée, ma matrice représente bien par rapport à ce, que, à ce qui est implémenté, ça fonctionne correctement. Là maintenant on a un cas où ça s'est mal déroulé, donc globalement, il me dit que, typiquement, là, quand il était en tant qu'un user basique, quand il a fait un appel au service pour supprimer un message, il était censé normalement recevoir un 403, donc un accès refusé, et il a réussi à avoir un 200. Donc c'est qu'il a pu réaliser l'information. Après, bien sûr, on part du principe que le service fait le boulot correctement, donc quand il nous retourne dans un 200, c'est qu'il a fait le travail, donc ça c'est cohérent, et que notre fichier, de matri fichier pivot est à jour. Sinon, là, ça ne peut pas marcher. En termes de représentation de matrice d'autorisation, ce qui se passe, c'est que euh, là, en fait, on a fait un exemple de représentation en, au format euh, HTML, dans lequel, en fait, euh, j'ai fait ça avec Bootstrap, merci Bootstrap, parce que sans ça, je n'arriverais pas à faire des trucs qui ressemblent avec un, avec un petit peu de beauté. Donc là, j'ai pris trois couleurs. Pourquoi ces trois couleurs-là Exemple, le rouge pour anonyme, pourquoi Parce que c'est un, un rôle important à surveiller. Pourquoi Parce que comme c'est un rôle dans lequel on n'a pas d'identité, on ne sait pas qui a fait quoi, c'est important vraiment de vérifier qui, qui peut faire quoi et d'avoir visuellement, quand on regarde ce fichier-là, de savoir à chaque fois que ce rôle intervient. Rôle basique, je l'ai mis en bleu, j'aurais pu le mettre en n'importe quelle couleur parce que c'est l'user user de base, il a des, il a des users de, niveau base, de nouveau commun. L'admin, je l'ai dis par exemple en, de niveau euh, jaune, donc warning, la plupart du temps. Pourquoi Parce que c'est un user qui, est, qui a des droits les plus élevés, donc il est important de surveiller ce qu'il peut faire, généralement tout. Mais ça demande, ça demande pourquoi lui n'est pas en rouge, parce que d'un point de vue attaquant, ça demande en fait, en cas de problème d'autorisation, ça demande que l'attaquant ait, ait obtenu un accès administrateur. Généralement, euh, quand il a si jamais il arrive à avoir accès à, à de niveau admin, euh, même, si, euh, même si la matrice d'autorisation est bien implémentée, quand on est admin... Euh, c'est un peu game over. Donc, généralement, c'est toujours important de, de, de vérifier que tout ce qui est anonyme et basique sont correct, correctement implémentés. Donc, maintenant, vous allez me dire, OK, Dom, c'est bien sympa ce que tu as raconté dans tes slides, c'est super, il y a des mêmes, c'est marrant, rigole bien. Mais c'est maintenant de voir un petit peu dans la vraie vie comment que ça marche. Parce que le slide, c'est bien, le code et les démos qui vont peut-être failer, c'est mieux. Enfin, ça dépend du point de vue. Donc là, c'est le moment où on lance la démo. Donc là... Là, je lance en fait le cas où euh, la matrice, la matrice d'autorisation est correctement implémentée. Donc mon, mon application, elle est basée sur Spring Boot. Donc là, il démarre l'application Spring Boot. Là, il va, lancer, il va lancer les tests de niveau intégration. Donc là, il lance sa batterie de test. Et là, on voit que tout se passe bien parce qu'il n'y avait pas de problème de, euh, au niveau de la désincron de entre la matrice d'autorisation et son implémentation. Donc là, ça marche correctement. Il n'y a pas de fail. Là, en fait, dans le cas où la... ça, se passe, ça, se passe, ça se passe moins bien, il y a des problèmes d'autorisation. Donc là, pareil, il relance l'application, il va relancer la... les tests, les... Les tests d'intégration. Et là, oups, il y a une erreur. Donc, si on regarde, en fait, qu'est-ce qui s'est qu passé ben, En fait, il nous dit clairement, il nous dit clairement, ben voilà, quand j'ai testé, en fait, je me suis mis en tant que le point de vue anonyme. Et j'ai tenté d'appeler le service pour supprimer les messages, avec le... enfin pour supprimer un message, et j'ai reçu un code retour 200 à la place d'un 403. Donc j'étais anonyme, j'ai pu supprimer un message. Ah, donc ça veut dire que là, moi, dans mon code, je vais, je vais pouvoir aller voir le service de suppression de messages et dire regardez, est-ce que, ok, par rapport à mes balises d'autorisation ou autre, est-ce que, est-ce au niveau d'anonyme, comment je le traitais Donc je sais le service qui est en erreur et le rôle qui, qui, qui, est, qui est mal géré. Même chose avec le deuxième cas en erreur, c'est qu'en tant que Basic User, il a rencontré le même cas. Donc là, on voit bien qu'au niveau du service de let message, il y a eu quelques petits ratés. Maintenant, si on essaie de générer de la matrice d'autorisation, bah là, on se rend compte que, que globalement, il bon, y, y a bien les trois rôles. Et là, on voit pour chaque ligne, en fait, pour chaque ligne, il y a le nom du service, son URI. Sa, sa méthode utilisée et le nom du service. Et là, le fait d'avoir utilisé des, des, des couleurs me permet directement, le rouge attire mon œil et me, va me faire dire OK, anonyme, anonyme, anonyme. OK, donc là, ça me, ça me fera directement au niveau de l'œil un indicateur visuel de savoir où est, où est normalement, est censé être affecté l'utilisateur anonyme. Donc là aussi, ça aide aussi au niveau de la représentation à pouvoir savoir un petit peu regarder les choses qui sont cohérentes ou pas incohérentes d'un point de vue fonctionnel, en termes d'autorisation. Donc là, il est en train de générer euh, le rapport de test JUnit, euh, comme, comme vous le connaissez. Donc là, une, je pense que c'est un écran que vous connaissez tous et que vous voyez relativement souvent. Sauf que là, maintenant, l'orientation qu'on lui fait prendre, ce plus en fait des tests euh, unitaires, c'est des tests à connotation fonctionnelle. Donc qu qu'est-ce qu que ça implique ben Là, on voit, on voit nos différents tests. On voit que, par exemple, le point de vue administrateur, c'est bien déroulé, donc là c'est vert, il n'y a pas de souci, on a bien configuré les droits admin. Et là on se rend compte que par exemple pour le user anonyme en question, il ben, y a des problèmes au niveau, du, euh, au niveau du point de vue. Donc là si, là, si on ouvre un petit peu le, le détail, on voit la même erreur qu'on a vue dans la console, mais là de façon euh, enregistrée et dans, directement dans, dans le résultat de test, et on voit voilà, que le service impacté, le point de vue, et qu'est-ce qui est attendu et que, pourquoi ça ne l'est pas. Même chose, au niveau de, même chose au niveau du point de vue du user basique. On voit on voit directement l'information et ça nous permet directement via ce rapport de, de l'historiser. Par exemple, dans Jenkins, on peut archiver l'artefact, où ça, on peut typiquement dire, ok, ça c'est intéressant, je veux histori historiser ça, donc on peut l'ajouter dans le SCM pour garder une version des différents tests d'autorisation qui ont été réalisés, et de voir un petit peu, faire des statistiques dessus, donc ça permet vraiment de tout automatiser, et de, de vraiment de garder une trace de la matrice d'autorisation, de comment elle était à un instant T, et comment elle a été testée, et qu'est-ce qui a été trouvé comme, comme problème avec le temps. Donc ça permet vraiment d'avoir une bonne, une bonne vision de, de, de, de la matrice d'autorisation et de son implémentation. si je reprends ça. Donc, suite à ça, pour moi, j'en ai fini avec la présentation. Maintenant, mon but, c'est de répondre à vos questions. Ah, et et c'est euh, au moins de tenter. Est-ce que vous avez des questions Oui Vous Oui. C'est euh, un axe. En fait, je vais tout à fait franc avec vous. C'est un axe que je dois investiguer dessus parce que la troisième dimension, en fait, la troisième dimension apporte euh, apporte une, une profondeur un peu plus complexe parce qu'automatiquement, on va devoir en fait s'assurer au niveau du service, même dans les informations qu'on va stocker par rapport au retour d'un service, qu'est-ce qu'on va devoir stocker. Donc, en fait, la troisième dimension va demander à ce que le dans le token qu'on va forger pour l'envoyer va demander de mettre beaucoup plus d'informations dans la matrice d'autorisation de manière à pouvoir en fait avoir l'information quand on va lancer le test. Donc, en fait, pour cette troisième dimension la chose qui va changer, c'est le nombre d'informations qu'on va stocker au niveau de, de l'XML qu'on avait pour dire, ben, là actuellement on avait juste le code retour HTTP qui permettait de dire 200, 403. Là ça va être de dire par exemple ben, quand, je me log, quand je me log avec le, le, ce rôle Intel, je dois avoir retourné 200 ou 300, mais avec potentiellement, dans le body, dans le, dans le, dans la, dans le body de la réponse, tel type d'information ou telle information. En fait, c'est un élément que je, dois, que je dois creuser pour être tout à fait sincère avec vous, parce qu'en fait, ça, ça demande un peu plus de travail au niveau du, du contenu de la matrice d'autorisation. Est-ce que vous avez d'autres questions Oui Bah, alors typiquement là moi j'ai fait j'ai fait un cas de test unitaire avec du junit pour valider un peu l'approche. Et je voulais en fait quelque chose qui soit complètement automatisable, sans intervention humaine. Parce qu'on aurait très bien pu dire, je fais des aides concombre avec avec euh, du Gherkins pour définir euh, si je fais ça, je fais ça. Mais il y avait, ça demandait à quelqu'un d'écrire, là je voulais quelque chose qui, durant l'implémentation, on change un XML et le code c est, c est, peut s'automatiser. Mais on peut très bien en fait avoir ce genre de test avec une vision purement fonctionnelle, de dire, euh, ben voilà, à ce moment-là, vous implémentez en Gherkins les, euh, ce qui est attendu d'un point de vue, on va dire, macroscopique. Et derrière, vous avez toute la logique qui va permettre de dire... Euh, si jamais, fonctionnellement, j'ai cette réponse-là, je considère qu'elle est mauvaise. Donc, et ça, justement, des frameworks en Java comme Concombeur, mais Concombeur en fait, et Cross-Platform, vous permettent de le faire, parce qu'en fait, en faisant des scénarios de tests fonctionnels que vos testeurs fonctionnels peuvent écrire pour décrire l'accès qu'ils devraient avoir, ça vous permet de le faire. C'est juste que là, moi, dans mon approche, j'ai voulu une solution complètement automatisée. Je ne voulais pas, qu de... je voulais pas en fait, que quelqu'un doive écrire en fait, à chaque fois des scénarios de C'était possible, techniquement. C'est juste que je, voulais... je me disais... Je suis dev, j'ai ma matrice d'autorisation, c'est un, un XML ou un YAML, ou ce que vous voulez. Je l'implémente dans mon IDE, je le modifie tout ça, puis le, mon, ma, ma batterie de test unitaire, elle se sert sur ça, donc je n'ai plus jamais à la modifier, sauf problème fonctionnel. C'est l'approche que je choisis, mais c'était un, un choix pour l'élément. En fait, c euh, dans mon travail, les problèmes d'autorisation, c'est une chose que je rencontre très, très souvent, dans la mesure où c'est euh, le plus compliqué à tester. Parce que comme les outils de sécurité ne le testent pas la plupart du temps, ben on passe au travers des mailles et des filets. Et comme est... Le but était vraiment de se baser sur tout ce que vous faites durant le développement et sur l'intégration continue pour automatiser ce genre de test. Même si vous... Par contre, même si vous commencez petit dès le départ. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va, va prendre le, le, fichier, le fichier XML et il va regarder en fait, okay, ce service-là, je dois lui donner, admettons, telle donnée en entrée pour faire un appel valide. Moi, je lui fournis en fait, un token JWT pour dire quand tu fais cet appel, tu es en tant que telle personne, donc admettons, basique, admin, enfin, rien si c'est anonyme. Et lui, en fait, dans, dans, dans la matrice, s'est dit, si jamais l'appel est autorisé, tu prends un 200, si jamais l'accès n'est pas autorisé, tu prends un 403. Donc lui, en fait, il va construire un modèle avec Jaxby sur le XML en objet pour dire, il va faire l'appel, il va dire, ok, j'ai fait l'appel à cette uri avec les données que tu m'as données, je l'ai appelé, en tant que basic user, qu'est-ce que je reçois Je reçois, mettons, une erreur 500, enfin, en gros, j'ai un code retour, ou euh, connexion de reset, est-ce que, est, est que, est est que le code retour coché, c'est celui par rapport à, à l'accès autorisé Oui, alors le test, le test est cohérent, j'ai autre chose ben, le test il faille parce que je suis censé en fait recevoir un, je suis censé recevoir en fait cette, cette code retour là, je l'ai, ok, je ne l'ai pas, je considère qu'il faille. Donc typiquement, si on me dit dans ce cas-là, je suis censé recevoir un 403 quand j'ai pas l'accès, ben, en fait, il va regarder que quand il fait un appel avec un rôle qui n'est pas celui attendu, il a bien un 403. En fait, ça va vraiment, le, va vraiment servir à, dé, à définir que, que, le service, qu'est-ce qu'il fait dans le bon cas et dans le mauvais cas. Le code, c'est du code, c'est du code de, de plomberie pour pour juste en fait prendre le modèle, pour, prendre le modèle et lancer les requêtes. Non, non, non, je, non, en fait, on pourrait, honnêtement, honnêtement, on pourrait, quitte à refaire ça, on pourrait euh, prendre des frameworks. Là, j'ai pris Jaxby pour euh, prendre l'XML et, et en faire un modèle objet qui est plus simple à manipuler. Je voulais, en fait, dans mon cas, que les que les tests unitaires s'adaptent euh, par rapport au contenu de la matrice, enfin, de l'XML, que je puisse faire les différentes combinaisons. Mais en termes de framework, non, j'ai un pauvre JUnit et euh, ça faisait le boulot à l'instant T. <rire> D'autres questions Merci beaucoup.